Bienvenue sur cette vidéo de présentation du paramétrage des véhicules sur votre logiciel web MapoTempo. En cliquant sur le menu véhicule du menu, vous pouvez gérer vos véhicules par la liste ou directement par le nom du véhicule. Vous pouvez lui attribuer un nom, définir ses horaires, déterminer ses émissions de CO2, sa consommation de carburant pour 100 km, Ces informations sont non obligatoires. Vous pouvez déterminer la vitesse de conduite du véhicule, 18 km h environ avec le profil urbain pour des tournées en zone urbaine et périphérie, 30 km h environ avec le profil interurbain pour des tournées sortant de zones urbaines, comme des tournées sur un canton, un département ou plus. Vous pouvez déterminer la capacité du véhicule, c'est-à-dire déterminer le nombre d'unités maximales qu'un véhicule peut transporter. Vous pouvez déterminer son lieu de départ et son lieu d'arrivée et lui attribuer une couleur pour une meilleure lisibilité sur la carte. Au sein du menu véhicule, l'intitulé « Départ-arrivée » vous permet de créer un nouveau lieu de dépôt, d'y intégrer une adresse ou de modifier ceux qui sont déjà existants. Merci pour votre écoute